Salut Vous savez comment le réseau aujourd'hui Bonsoir. Bonsoir euh, Bobol. Tu es à à l'heure Bonsoir. hein Bonsoir. Marguerite. Reine Marguerite, bonsoir. Le culte du soir va bientôt commencer. Connectez-vous. J'aime la chorale de chanter là-bas. Bonsoir la Reine Nadège. Bonsoir le roi martial, bonsoir la reine Esther. Le, re, le, le message aujourd'hui là, c'est la venue Queen Cartis, bonsoir. Message de ce soir, c'est la venue Donnez-moi les coeurs, donnez-moi les coeurs d'abord. Donnez-moi les coeurs, les coeurs. Hmm. bienvenue à l'école. Je fais l'appel. Je sors d'avoir tous les desserts d'école. Là, sortez hey. d'abord. Comment c'est, comment c'est, comment ça Comment c'est, comment c'est, comment ça Bonsoir Solane. On va parler de sexe ce soir. D'amour. Est-ce que vous aimez les sujets comme ça Donnez-moi les cœurs, donnez. Avec, euh, Denis. Denis. Denis. Denis. Il ne veux pas gronder Farine, ne t'inquiète pas. Qui aime bien châtie bien? Je vais déjà dire qu'il y a beaucoup de témoignages. Euh, nous sommes au 12 e jour de jeûne. Beaucoup de témoignages. Les gens, euh, ça fait trois jours on a prié. J'ai commencé à introduire la Vierge Marie dans les prières. OK. Et euh, le somme 23, ce matin, j'ai demandé à tout le monde. Voilà, le premier nom sur la liste. Feuillot, présent. Oui, c'est et doux, bonsoir, présente. Batagé, on va... Quand on arrive à 50, je commence. On a eu beaucoup de témoignages. Une femme me fait son témoignage en inbox. Elle dit que dans, mon, dans le groupe, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de mes. Bonsoir, Kamga Kobe Bonsoir. Elle dit qu'il y a beaucoup de personnes que je connais dans le groupe. Je ne vais pas donner le témoignage là-bas. Le témoignage, c'est le témoignage au. Témoignage est bah témoignage. Bonsoir. Tatou. Et je t'avais dit de m'appeler madame. Tu viens ce soir tu m'appelles pas queen. Je m'appelle Reine Jocelyne. Tu as compris J'avais un gros souci avec toi ce, cette fois-là. Parce que je pensais que tu j'ai trouvé que tu étais très Tu vas donc de très à l'aise comme si comme si vous aviez mangé ensemble à la maternelle là. Faut toujours mettre une barrière de pas de protection mais de respect. OK Bonsoir la reine Dory, bonsoir la reine Natine Liz, bonsoir. Bonsoir euh, la reine Kamal. Bonsoir. Bonsoir. William, ça va c'était lui. Vous savez, quand... quand je suis arrivé au Cameroun, il y a souvent les jeunes qui arrivent, ils me manquent de respect. Je regarde ça, là, je dis que ouais. Les Camerounais, quand on leur sur la grosse voiture. On les soulente, On les gronde. Voilà. Mais c'est pas ça le sujet du soir. J'ai dit que je vais de sexe. Je vais de sexe ce soir. Sexe chez les choisis. Bonsoir. Monsieur le daichi tu étais parti où Tu as disparu. Tu as, tu as l'amende au moins de 10 jours. Depuis 10 jours, je t'ai pas vu dans le direct. Peut-être que tu as commenté après. Bonsoir, la reine Owono. Bonsoir. Que t'as ghetto. Hey! Vous avez commencé avec le patois. Je n'ai même pas commencé. Bonsoir. So popung. So popungo. Bonsoir. Même Foko. Roi oh, Foko, tu es absent depuis quelques jours. Je vais punir les en retard, les gens qui sont absents depuis là. Arlette, la reine de Oui, tu étais aussi un peu en retard, non? Non. Je te vois même pas. Ah, Bilinda, quand tu es toujours au rendez-vous, présente. Voilà. Grâce, bébé, toi, tu te pointes toujours. Tu arrives un peu en retard, mais ça va. Bonsoir. Euh, Jadeï, je ne sais pas si tu es une reine ou un roi. Esther Niaga, tu as toujours les admirateurs. C'est seulement que tu ne t'en rends pas compte. quand il y dit oh j'ai beaucoup attiré aujourd'hui ou bien on va dire oh j'ai eu beaucoup d'argent aujourd'hui il dit que c'est censé être ton quotidien et je vais en parler dans les relations est-ce que vous savez qu'un choisi ou une choisie ne s'est même pas avec n'importe qui il y a le jardin d'hommes là il y a le jardin d'hommes là il est habitué attendez une minute Il y a le genre gars qui est habitué à avoir les rentrées d'argent une fois par mois. Il doute beaucoup de lui. Toi, tu es une choisie. Bonsoir la reine cosmétique. Je connais pas ton nom. Eh hey, le roi Abdul, tu étais absent les autres jours. Tu vas payer l'amende. Mm -hmm. Tu as le panari à l'aide. On parlait de sexe aujourd'hui. Ne viens pas gâter. Ne viens pas gâter. Le panari va finir. Tu as compris, non? soit la reine Madeleine. Oh, grâce, mais comme tu as l'œuvre, est-ce qu'on va respirer? Et voilà, tu viens, tu viens, tu vas faire le boucan. Donc, il y en a parmi vous, hein. Vous sautez avec les gens qui sont habitués à voir l'argent, une fois pas mois. Et quand vous me suivez depuis, vous êtes habitués que chaque soir, je dois cacher au moins 250 000. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui dit 250 000, on sera Je vais ouvrir vos pensées. Bienvenue. Je vais ouvrir vos pensées. Viens ouvrir vos pensées. Tu vois qu'on te gifle, on te gifle gif, parce que tu vois les étoiles là. Patricia ça, bon là. Apparemment, est juste seule, je suis ta soeur, je m'aide un autre monde. On essaie de Sans que vous ne le sachiez, ces gens-là, ces déceptiques-là viennent. Et leur manque de foi, ça se colle sur vous. À la fin, tu commences à dire. Peut-être la semaine, si je vais même les renvoyer. Hein. Lundi passe, mardi passe. Cinq fois, on n'a pas trouvé ta main. Tu as dépensé. Dépensé. Dépensé. Dépensé. Tu ressens Tu dis que yeah. Merci, grâce. Les gens encore ma tenue à admirer. Vous avez au moins, même cela, j'aime les waves J'aime les waves. Mais excusez, je peux excuse, pas les programmes et j'ai presque fini. J'ai un souci d'internet dimanche. Je suis allé au truc au grand monde. J'ai pris l'autre aujourd'hui. on voit on a la tel, Elle prend l'autre donc. Quand ça va se stabiliser, je vais mettre beaucoup de vidéos en ligne. Les vidéos que vous voyez, là, ça c'est le direct. Il y a l'autre que je... J'ai des anciens enregistrements que je veux mettre sur... Attendez, je ne pas les bonnes choses. Et euh, même les formations, j'ai beaucoup de formations en ligne comme ça. Je les prends généralement, je fais suivre ça aux gens que je forme actuellement. Ok. On va prier. Nous sommes 50. Éternel des amis, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois Saint. Jehovah Shalom, toi qui donnes la paix. Jehovah Jairah, toi qui souviens à tous nos besoins. Même jusqu'à encore plus là, tu donnes encore le cadeau là, le cadeau du cadeau. Jehovah Nissi, toi qui combats nos combats, on se couche, on dort. On se lève le matin, on ne connaît pas le nombre de personnes que tu as tuées là-bas comme ça qui voulaient nous tuer. Nous venons t'honorer, nous te disons merci Seigneur. Je viens comme ça à tes pieds ce soir. Je viens recevoir que ma bouche puisse parler comme ton oracle. Que je pense avec ton cerveau, Seigneur. Que mes neurones s'activent en connexion avec le Saint-Esprit. Je prends autorité sur tout esprit. Même Enéo, je prends autorité sur vous. Cinq minutes avant que le direct, qu il n'y avait pas la lumière. J'avais mis, le, mis la, la, les deux torches sur les deux téléphones là. Que j'avais comme mon le direct là. Je viens contre toute interruption, même vous-même qui regardez, je viens contre les interruptions dans votre logement, dans votre environnement. et des qu'on ne vont pas vous appeler. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le message, si vous ouvrir vos yeux. Aquapo, mm -hmm. mm -hmm. écrivez Amen, après vous dire Aquapo. Commençons. Vous savez un choisi d'ailleurs j'ai une jeune femme qui est arrivée ici aujourd'hui bonsoir diamène la reine diamène bonsoir la reine euh, j'ai un roi qui a envoyé sa soeur ici aujourd'hui bonsoir olga on vous fait la et bonsoir manager manager général bonsoir et va bonsoir maïmouna bonsoir et Bolo, bonsoir donc il envoie sa soeur sa soeur vient ici elle dit, il m'a dit qu'il est dans un groupe des choisis en fait, je me suis rendu compte qu'on a déjà nos thèmes à nous quand tu dis choisis tu sois là, tu dis choisis à quelqu'un et vous savez, j'ai retrouvé un podcast que j'ai lancé il y a, en avril j'étais dans une de mes visions là comme ça, là. bonsoir Patricia le Seigneur m'a je me suis levée à 3 heures j'ai monté un visuel, tac, tac, choisi en Christ. J'ai lancé le podcast. Donc, quand je mettrai tout ce tout-là, le Seigneur, fait en fait, m'a montré qu'un choisi doit s'entourer. Tu dois avoir le podcast de ça. Tu dois avoir la vidéo de ça. Tu dois avoir même le chewing choisi. Tout ce que je souhaite te choisi Parce que les tu ne sont partout. Tu es dans le bus le matin. Au lieu de regarder comme ça, là, tu écoutes qui tu es. Tu écoutes ce que tu peux faire. Je ne veux que vous écoutez mes, mes audios comme ça là. Votre revenu augmente. Tu dépenses 1000 francs. À la fin de la journée, tu as 15 000. 1000 francs de crédit, tu mets dans ton téléphone. 15 000 à la fin de la journée. Un mois plus tard, 45 000 francs de journée. Un mois plus tard, 100 000 francs de journée. À quoi pauvre Voilà le genre de business qui vous introduit. Je ne fais pas les, les, euh, les pyramides là. Je ne fais pas ça. Bonsoir Laurence Queen. Je ne fais pas le travail en chaîne. Je vous connecte à la source. Donc je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choisis qui m'écoutent. Vous habillez comme les choisis Vous portez les habits. Moi, je rare que ma bille, je passe, que quelqu'un ne me regarde pas comme ça, Il m'attend. C'est combien de filles que tu vois chaque jour dans la, dans la rue? De Douala. Habillées comme ça. Non, dites-moi. Je sais que je suis choisie. Je ne m'en excuse plus. Maintenant, il y a d'autres parties de choisis que vous ne connaissez pas. Beaucoup de choisis me... Aimez-moi te chardon. Si tu es sur la vidéo aussi depuis, ça veut dire que tu es choisi. Un indice. Si vous arrivez à rester dans ma vidéo pendant une heure, sans vous déconnecter. Shitting vous êtes choisi, Ok? Mets ton chronomètre. À la fin, tu seras auto... Euh, euh, tu vas faire ton auto-médication. Ok? Voilà. Entrons dans les bonnes choses. Beaucoup de femmes choisies me contactent. Wow! J'ai mon compagnon... Mon conjoint, j'ai un dragueur. Dis-moi si c'est l'homme pour moi. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est celui-là? Écoutez, les comme aiment les choisir jusqu'à. Ils trouvent que vous êtes sucré. Elles trouvent que vous êtes sucré. En bon, vocabulaire. Si vous m'écrivez là, que écrivez en bas là-bas, icônes Choisis, tout ce que... On doit faire le, le dictionnaire des Choisis. Oui, euh, Kiffer euh, flo show Je fais souvent des castings. Je suis une très bonne actrice, ça je sais. <rire> je suis allée une fois que j'ai fait un casting, on m'a retenu jusqu'à la fin. Final, le top, top, top, là. Ouais. Mais après, ouais, à l'époque, je sortais avec un icônes. Je saute avec des crêpes de des Je reste un beau jour dans ça, ma fille me dit, « Ouais, maman, il euh, y a un casting, je veux qu'on parte. Euh. Euh, » J'ai dit, « Ok. » J'arrive, hein, je dis, « Ouais, je suis venue accompagner ma fille, euh, voilà, euh, je m'assois. » Si vous m'avez vu avec ma fille, on doit faire les scènes de choses. On s'assoit, on, on, on dit, « que Ok, on en affiche pour s'inscrire. » Ma fille dit, « mais Maman, mets ton nom, mets ton nom. » On cherche la mère, on oh, cherche la fille. « Ouais, là, mais les amantes font la fille. » Bon voilà, je dis ah ok, je, je, je, je vais rien. Je mets mon nom sur le truc. Après, je vois les gens Il y a les réseaux à doigts là. Hein. Je les gens, il y avait au moins 200 personnes. Et c'était seulement le jour là, donc. Apparemment, chaque jour, il y avait les castings. Et c'était un casting improvisé. Le pas mon toit arrive. j'entre dans la pièce. On me dit, je vous le rôle d'une mère qui vient de voir son enfant qui est perdu dans la cour. Hey, hey. Le voile est partout. Hey Jeunesse J'ai joué le rôle là comme ça. Il y avait les rois dans la salle. Après, ils ont demandé mon nom, madame, est-ce que vous êtes disponible le samedi euh, euh, J'ai dit oui, je suis disponible, pas de soucis. Euh, ouais, ouais. Donc, on sort de là. Je rentre le soir. J'ai dit à mon décepticon avec lequel je sortais là. Hein? Par exemple, définissez-moi décepticon. On offre le dictionnaire des choisis. Ça me plaît, trop. J'aime maintenant mes soirées. Aïe, le rendez-vous, le coup de ça. Attends. J'ai dit, « Allô, bébé ?» Je crois qu'on était en vidéo call. « Yes, bébé, um, I have something to tell you. Um, I, um, I went for a casting today, you know. And, um, um, they, you know, oh, why did you go there? Oh. » Why are you spreading your energy? You know you're already doing this. The... Tout mon enthousiasme que j'avais là. J'ai fait. Oh, sorry. Sorry. Hello. King, Yual, Queen, Carole. On va donner, je vais donner le diplôme à celui qui a bien défini Decepticode. Mettez-moi la définition des Decepticons. <rire> voilà comment je prends mon enthousiasme de mon rôle que je. Mon casting que je viens de faire. Je dis au Decepticon, dès que je dis ça, le Decepticon me casse. Je n'ose même plus rien dire. Le lendemain, on m'appelle. Madame, est-ce que vous êtes disponible? En fait, moi, arrivé, je jouais moi. Et je ne sais pas combien on allait payer. Mais apparemment, c'est une grosse boîte. Je crois que c'était peut-être Orange. Orange Cameroun. Ok. Il m'appelle « Oui, madame, vous serez disponible vendredi. » J'ai dit « Oui !» Le tout, c'est là. Je n'avais pas dit au Decepticon. Je suis parti pour le deuxième casting. J'ai fait, fait, fait, fait, fait. On était seulement deux, ils avaient deux personnes. J'ai fait, après, je suis rentré. Je commence à me dire « Est-ce qu'ils vont m'appeler ?» Les paroles que le Decepticon m'avait dit de là, ça surgit dans ma tête. Ouais, franchement, tombe là, tu t'es papi trop. Hein? Tu crois que tu partais même où? Hein? Mmh, ouh, devinez quoi? Ils ne m'ont pas appelé. Et le dessin, tu ne m'a jamais demandé, il ne m'a plus jamais demandé. Il ne m'a plus jamais demandé que le casting l'avait fait comment? Vous couchez avec les gens qui vous détestent. Donc, vous, bah, oh bébé, bébé, moins moins Il a la jalousie dans son cœur pour toi. Jalousie. Decepticon, quelqu'un qui te ralentit ou peut te ralentir de manière consciente ou inconsciente, ils le font toujours consciemment. tu parles de quoi? cas. Ouais, j'espère que ma fille est en train d'étudier, Et pourquoi tu m'as dit de regarder la vidéo aussi avec ta soeur? Pervin narcissique, hmm. ah c'est intéressant, mais Nadine, Nadine, ta définition aussi c'est intéressant, égocentrique <rire> Coach, quelqu'un qui est un ennemi de ton progrès, car il a peur de... Yay! Yeah. Je te mets les cœurs et Ebola. Ta définition, là, me touche. Ça me, ça me pénètre. chez yeah. Manager, merci, je suis je sais que je suis jolie, merci, merci. Yes. Celui qui suit tes faits... Yeah. Vous savez quoi? On va mélanger toutes les définitions aussi. On va faire la page, la Bible de ça. Celui qui suit et fait un geste à la loupe en cachette. Il ne commande jamais tes statuts, mais il est le premier à regarder. Agent de destruction sentimentale, briseur de rêve. Vous avez fini avec. Jaloux bouffé d'énergie. Oui, j'ai déjà envie de rire. Ouais, Seigneur. Et vous savez, je, quand j'ai... Je suis tombé sur quelqu'un qui expliquait les Decepticons. Parce qu'en fait, je sentais sa mère. Je croyais que c'était moi, en fait. Que, ah, je suis tout aussi, tu exagères. Je dis que non, il y a quelque chose... Ça va en goût là, mais je n'arrive pas mettre le mot sur ça. Quand j'ai vu le mot Decepticons... Mon Un decepticon, parfois il est dans ton drap. Internet. Hein. Je voulais que j'avais cinq connexions de réserve. Donc quand la première connexion a fait que j'ai seulement il faut activer l'autre ici. Vous me recevez. Hey, le sujet c'est trop sucré. Même néo ne peut rien. Au nom de Jésus-Christ. j'ai vu le mot décepticons euh, oui oui voici je vais vous donner les exemples quand tu sors avec un décepticon euh, oui chérie bébé voilà euh, je veux lancer mon activité oh non non non non laisse c'est moi qui l'argent tous les mois oui oui oui je te mets 200 000 francs dans ton compte manqué chaque mois tu vas travailler quoi reste à la maison une belle fille comme toi, je veux que ma femme soit à la maison. Mais bébé, j'ai quand même réussi à rassembler 200 000. Hein. Je veux lancer. Oh, mais non, non, non, non. Tu vois, ça ne va pas marcher, Ça ne va pas marcher. Viens, on va faire les comptes. On va voir, on va voir. Viens, viens, viens. On va faire ton business plan. Oh, oh, non, non, non. non. Tu n'as pas d'expérience dans la vente. Tu n'es même pas allé à l'école. Tu n'as pas fini ton bac. Tu ne peux pas, ton business, ça ne peut pas marcher. Non, mais chérie. J'ai une vision la nuit, je sais que ça va marcher. Oh, chérie, je t'ai dit, regarde, je suis expert financier. Regarde, je travaille pour les grandes entreprises. Ils me payent pour ça. Donc, ça ne peut pas marcher. Oh, chérie, moi, je vais te quitter. Je vais aller pour lancer mon activité. Voilà, tu le quittes. Tu quittes le décès Trois mois plus tard, le décès te voit, toi, toi, téléphone. Tes 200 000 sont devenus 5 millions. Hello Oui Bonjour euh, Jocelyne, c'est toi Mais... Ah, tu t'habillais tu pas comme ça, ça fait deux mois. Ah oui, tu te réveilles le business de te parler là non Ça marchait Oui J'ai maintenant 5 employés. Non, mais, mais, mais ça fait seulement deux mois Ça fait seulement trois mois Non, c'est pas possible ça non, non, non, non, non, non, non. Non, mais je, tu te rappelles, non, je t'avais dit que le Seigneur m'a parlé. Oui. J'ai les clients. Je fais maintenant mes vidéos sur Facebook. J'ai au moins 100 personnes qui me regardent. Oh, non, mais non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ta page, ça fait seulement euh, trois mois que tu l'as créée. Non, non, non, non, tu n'as pas fait de formation Facebook. Comment attirer euh, 99 views euh, par... Euh, Seconde, je suis pas trop là. Je t'avais promis la voiture. Je t'avais dit que si tu me faisais un enfant, je t'achetais la voiture. Non, non, bébé, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je peux déjà acheter ma propre voiture. Il change. Le décès que tu connais dans ta vie. Pour casser, il veut casser les yeux de ta vision. Ouais, je vois plus les commentaires. Vos, vos commentaires sont trop sucrés. Comment je vois plus les commentaires C'est quoi ces cette icônes de commentaires Bon, les commentaires vont revenir un jour. Vous n'avez pas partagé ma vidéo, hein C'est quoi avec vous ce soir Stéphanie Boma, bonsoir. Partagez ma vidéo. Justement 15 partage, je 15 partages, je partage. comment avez vous. Vous êtes des sceptiques. que j'ai les gens là. Je ne vais pas vous nommer. Vous me regardez. Vous ne, vous ne likez jamais parce que vous savez que si vous likez là, je vais avoir une vue. Si vous avez même de regarder ma vidéo sans que Facebook ne voie, vous le feriez. Alors, partagez ma vidéo. C'est même comment avec vous. Il y a les choses. Mais vous allez mais vous avez, vous avez démasquer tous vos décepticons là. Voilà, ça a augmenté de 10 partages. C'est bon. Attendez ma vidéo. Le décepticon veut être le centre de ton monde. Oui, tu as, tu as un nouveau projet. Tu as un nouveau projet. Oui, oui, oui, Attends, Dis-moi, dis-moi, ne pas là-bas faire ça seul. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, j'ai fait ça. Ça fait 20 ans j'ai fait ça. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ah, mais je te dis, ta fille que tu regardes chaque soir là sur Facebook, là avec ses chapeaux bizarres, là. tu crois que tu es. Pardon, finissez ou venez cela. Ah, elle t'a dit que tu peux payer ta maison, que tu peux rembourser les dettes de 100 000 euros sur la maison si en, en, en un an. Hein. Euh... <rire> je vais vous faire passer du croyable à l'incroyable tous les dessins qui conclu vous ont enterré, ça fait une enterré est-ce que vous savez que ça fait un mois que j'ai recommencé de lancer des vidéos faux fort, fort sur la page le 19 août 2021 c'est là que j'ai fait la vidéo j'étais sur l'eau beaucoup parmi vous en un mois l'argent qui est tombé dans votre main je connais non il y en a parmi vous mais vous payez la dîme chez moi je connais Souvent, on s'est dit que wow, wow je ne sais pas comment elle a tout pour mon argent. Wow, je manque quoi. Deux jours plus tard, elle reste comme ça là, 10 0 sur mon compte. Que maman, voilà, elle a dit, maman, maman. Ma, ma, ma, ma. Une semaine plus tard encore, 100 000 encore. Écoutez. Il y a l'onction de la multiplication sur moi. Il ne doute même pas. Parce que moi, quand elle voit dans mon esprit là, je n'ai pas de barrière. Je n'ai pas de barrière. Écoutez-moi seulement. Un jour, vous allez sortir de la maison, là, vous allez laisser le décepti qu'on a dans la maison, la vous allez partir. Quoi, tu quoi, je me ralentis chaque jour. Et okay. Je check mon nombre de partages. Je vais commencer à faire comme... Ah, mais voilà. Voilà. Je n'ai plus de déceptif qu'on a le direct 635 partages. C'est ça que je voulais. Uh -huh. Pourquoi venir faire le des qu'on ici. Hein? Uh -huh. Je t'en vais voir les commentaires. Le mois de septembre... On n'est même pas encore à la fin de septembre. Hein? On n'est même pas... Donc... Il reste encore 7 jours. Pour ne pas dire 8. Merci pour le partage, Erika. Merci, Neige. On n'a même pas encore. Ce pas encore fini. En tant que choisi, si tu observes les, les moments de ta vie où tu es resté seul, tu augages. Gage, tu vois Tu vois comment je tu reste tu les idées de business. Tu te lèves, tu pas fait. L'argent est appelé par la, par l'énergie ou la puissance. Cette puissance est, est dissipée par le décepticon. Supposons que j'ai une idée de programme. Comment découvrir les talents de son enfant Comment activer les dons spirituels de son enfant J'ai l'idée de ça. Comme là, j'ai tout ça. J'ai une idée qui me tombe. Il suffit que je me lève à 3 heures. Je viens à mon bureau. Je branche le micro. Je mets en ligne. J'ouvre l'appel le paiement, je me fais avec ça peut-être même 500 000, j'ai eu l'énergie dans la nuit, l'énergie s'est transformée en idée, j'ai pris l'idée, imaginez j'avais un gars qui est descendu qu tu connais mon lit la nuit là, dès que tu te tournes comme ça, là, ouf, il te regarde, tu fais, je viens d'avoir une idée qui va me donner 500 000, si tu as l'argent dans la maison, c'est ce qu'il ne veut plus parler, je viens de voir une idée fantastique. Ok, c'est quoi quoi ton idée Et comme vous ne résistez jamais à l'envie de dire au Decepticon, vous idées là yay, yay. Oui, tu vois non hein, Je veux faire, je veux faire un programme qui va faire. Dès que tu dis comme ça là, le Decepticon te dit Attends un peu, tu vas prendre l'argent de ça où Qui va m'acheter Qui a le problème avec son enfant d'abord il fallait les enfants grandis l'idée les... qui était venue se déposer dans ton ventre là ça cherche encore sa direction ça sort ça fait comme l'avortement copiote ça sort voilà comment vos bon mari vos vos vos vos de décepticons con là excusez le terme j'aime même pas être vulgué dans ma bouche c'est comme ça que vos gars là vous prennent votre vos énergies grands marabout que vous même là. oui oui clarence me coup le décès qu'on n'a jamais les projets qu'il réalisent non attends parfois comment il restait j'étais comme un chien qu'on avait tenu en laisse comme ça là on oh, me tient Je dis que laissez moi allez euh, laissez moi Je euh, vous montrer comment on fait la jambe après une pensée vient dans ta tête que une femme se soumet à son mari. Une femme, moi j'aime les bonnes choses. Pourquoi me soumettre à un mari Tchè Il veut les souffler. B, je veux ça. B, je veux ça. B, avec ok, mais comment tu ne te fatigues pas B, moi-même je peux me l'offrir. Hein? Ah Ok. La femme, c'est la Beaucoup de femmes choisissent intimident généralement les, les hommes qui viennent de, de elles. Un moment, tu vas t'habituer au fait que même le one-night stand là, tu vas rencontrer un gars qui te plaît bien, tu regardes comme ça, il a le mambo sur le ventre. Tu le regardes comme ça là. Après, tu dis Ah, de mon énergie. Peut-être le gars, si me représente même 5 millions. Non. Mais t'es gardes mes 5 millions dans mon ventre. Parce que comme tu le regardes, ça va bien faire. Dès qu'il va te voir, il va s'accrocher à toi. Elle a l'argent. Hein? Elle est toujours positive. Elle est toujours... Il y a une aura autour d'elle. Dieu même, il va dire que... Je dois m'approcher sur la femme dit. Tu as rencontré un gars, il s'accroche sur toi. Ouais, le téléphone ne montre pas vos commentaires. Facebook, je vais me porter plainte, hein, vraiment. Vos commentaires sont sucrés souvent. Alec Tantelandjo, peut-être que tu es des que tu connais. Mm -hmm. Tu décourages ton mari, oui. Côté imposant d'une femme est en tant qu'homme ça veut dire que tu n'as pas assez confiance en toi. Un choisir, c'est quelqu'un qui est là pour prouver que l'impossible est possible. Combien de personnes vous connaissez autour Combien de femmes tu as rencontrées Toi, homme là, choisi. Jusqu'à tu la rencontres, elle te dit waouh, J'ai l'intention de devenir président de la République en 2045. Elle dit, waouh chérie, waouh, ok, président, mais tu vas faire comment, tu ne connais personne, tu veux construire l'immeuble, mais, euh, je veux la mèche brésilienne, achète moi la brésilienne, euh, on, part, on part au glacé quand, hein? il y a des septicoles femmes, mais... Bébé, tu me donnes ta voiture, tu m'accompagnes, non? » ma télégramme de ta voiture, pendant que tu peux, comme tu pars un week-end au village, là, je vais conduire ta voiture pour marcher avec. Alors que la femme choisit trois voitures dans son parking. L'homme lui-même me dit qu'il veut t'amener, du gras à ses amis. Que ouais, ouais, ouais, ouais. Que, et, et quand il est dans ton bureau, c'est là qu'il appelle son ami. Il veut que ça là. Oui, oui, oui, à peu près. Oui, euh, Bé, tu peux me. Il tourne un peu aussi, il monte les endroits de ton bureau comme ça là. Il monte, il monte. Il connaît toutes vos stratégies là. Ouais. Un des de qui dans ta relation est. Il part, il revient. Tu as bien dit ça, Foucault. Il part, il revient. Un ou une icônes qui va pas te faire avancer quand la personne arrive dans ta vie te donne trop de com... flatteries pas les compliments les flatteries oh tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue de toute ma vie et eh? ma reine mon tout ma yobe yuyu mon kotorokoutou je ne sais je sais que je suis belle mais moi, bon, arrête <rire> Et comme il te flatte, il va flatter tout le monde. Eh. Le gars de cette petit là, que tu ne sais même pas si tu peux le laisser avec ta ta nièce à la maison comme bon, ça là. Dès que la nièce se lève, alors que tu es là. Ah oui, euh, euh, lisez les, lisez les vite. Si tu perds 6 mois avant un décepticon, tu as presque perdu 5 ans de ta vie. Parce qu'il va te sucer. Il y a des Decepticon, quand ils sortent de ta vie, tu es comme cela. Ouais, je sais que j'ai des talents. Je sais que je peux faire quelque chose. Il faut d'abord que je trouve du boulot. Oui. Ouais, la physique parle même de quoi. Deux ans plus tard. Ouais, je sais que je peux, mais... Je ne vois pas comment y arriver. Je ne sais pas. Trois ans plus tard. Oui, je peux, je peux. Votre énergie, c'est votre bien le plus précieux. Pas la barbe, qu'on va mettre sur votre doigt là. Hé, hey, je suis madame. Madame, mon mari... Quand le commence va arriver, oui, je compte même me marier bientôt, hein, tu sais. Alors, voilà, you know. Alors, voilà. J'ai un décès qui a par là, une autre de mes, une autre choisie, une reine. Il aime un peu fait le. Il va se reconnaître s'il regarde ça. Il est même un peu trop fait le. Ouais, tu vois, moi, je suis sexy, je suis. La reine lui dit, euh, je te vois pas comme ça. Tu peux intéresser. Like. Le râteau. Bam! Il dit, ok, pardon, ça va. Et cette ces icône-là, ils aiment souvent trop parler de sexe de façon trop vulgaire. Tu ne peux pas me draguer, tu viens t'asseoir devant ma soeur. Tu commences à décrire comment on fait le kit. Non! Je sais que tu aimes faire le truc là. Hum. C'est ça les décepticons. Il y a des sujets qu'on ne rit pas avec n'importe qui. Parce que tu vas t'ouvrir là, non. Même les jours où je parle de sexualité ici, je ne suis pas vulgaire. Et oui, tu trop fait. Quand un homme te fait avec toi, il équipe plus haut. Mmh, ah, c'était vraiment bon, mon. Hey, Hé, la vidéo. Tu aussi cela, tu veux regarder ça. Après tu dis que non, moi je suis fidèle, hein? je suis fidèle. Mon nom de famille c'est Castro, je suis fidèle. Decepticon. Die yeah. déjà yeah. ja, fait que je vois pas vos commentaires en direct. J'allais rire comme ça là. Je vois votre triste béatrice qui rit. Eric vous riez yeah, quoi <rire> Que tu es ma reine, je suis ton roi. On est donc où avec le royaume là <rire> la Liliane, la reine Tchana, comment tu vas <rire> oh, Je vous ai dit que vous allez devenir les docteurs et docteuses. Vous allez diagnostiquer les gens Quand vous allez m'envoyer vos frères, ça veut dire que voilà, j'ai diagnostiqué ça chez mon frère Si, voilà, voilà, voilà Un gars t'approche et commence à te draguer Tu fais comme ça là En une heure de temps Son langage là Et le déceptif qu'on est, il va toujours faire quelque chose Il n'a jamais fait Je vais, je vais, j'allais C'est seulement ça qui m'a, je vais, je vais Non, je t'ai déjà dit je vais, je vais, j'allais, je vais. Moi, je fais, je fais, je fais. Voilà le seul verbe que je conjugue. Et les choisis, ce sont les faiseurs. Les choisis ne bavardent pas trop. C'est seulement qu'elle parle à un choisi, commence à trop bavarder. Elle dit que, pardon, tu veux quoi Même dans consultations, non. Tu m'as contacté, pourquoi Tu veux quoi C'est pas parce que tu m'as donné tes, des tes, tes, tes, tes, tes, tes consultations que tu vas commencer à venir pour moi. Non, non, non. non. What do you want Le vendeur d'illusion, oui. Et fausse promesse. Tu n'as rien demandé, hein? Like, quand tu me vois là, je manque de rien de cette chicane. I don't like anything. Même si tu voyais pas quelque chose, c'est en route, c'est en train de venir. J'ai commandé, ça vient. Donc ne viens pas comme ça que je vais. Je vais. Si je n'ai pas la voiture, c'est un choix. Peut-être que j'ai décidé de construire ma maison avant d'acheter la voiture. Pourquoi tu viens Tu veux commencer à faire comme si je vais changer ta vie et te la voiture Eh, hey, hey. eh. Et le décepticon aime trop courir pour faire l'amour. Ouais, on oh, vient se rencontrer, non Oui, on fait quand Laisse le feeling, laisse le flow. Ne me convainc pas. Ça doit couler. Et si ça coule, on se rencontre, là même après deux heures de temps, on est à te faire. Les Anglaises Anglais ne blaguent pas. Elles te rencontrent en bonne de nuit, tu te plais. Elles finissent, toi. Tu es fini, Et finis fini, avec elles finissent, toi. Elle finit que si je me vois, elle fait pas. Il appelle ça one night stand. Et les décepts commentent beaucoup. Tu peux encore détecter son mensonge parce que bon, il te dit. Mais vois un peu comment il parle aux gens. Il est devant toi. Hein. Il va dire à sa, à sa mère, à sa tante, oui, oui, oui, oui, j'arrive, je, je, je suis en route là. Alors qu'il est assis avec toi ici là. Combien, là, t'as pas arrivé. Tu es la prochaine, sur la liste. Pourquoi les choisis, les reines et les rois, se retrouve en train d'accepter les Decepticons. Première raison, tu ne connais pas ton pouvoir. You don't know yourself. Tu n'écoutes pas les vidéos de reine Jocelyne. Tu n'écoutes pas la reine Laure quand elle te parle. Tu es chez lui actuellement, tu fais quoi chez lui? Pourquoi tu es pas chez toi? L'environnement où tu écoutes, c'est quelque chose de très important. Oui, je vais écouter avec un oreille là. ou oh, C'est une oreille. Oh. Euh, je vais parler, moi, quand pas toi. Je vais quitter avec le, le côté-ci là. L'autre, je vais écouter. Je vais écouter ce qu'il dit. Oui, tu fais comme ça là. C'est pour ça qu'elle parle. Tu me regardes seulement comme la télé. Tu ne te connais pas. Le choisi peut devenir millionnaire, milliardaire, dans peu importe sa situation géographique. Internet est venu vous le prouver. Arrive dans n'importe quel pays, tu mets les connexions Internet. Branche, justement, ça fait que titing. Donc, ce pas parce que tu n'as pas les papiers que tu n'as pas l'argent. Ton problème, ce n'est pas les papiers. Ce n'est pas parce que tu es noir. Ce n'est pas parce que tu écoutes. Ce n'est pas parce que tu es grosse. Ce n'est pas ça ton problème. Ce n'est pas parce que tu es âgé. Oui, j'ai 45 ans. Nya, nya, nya, nya. Tu ne te connais pas. Tu sais qui tu es? Tu es une reine. Donc même si vous n'écoutez pas ce qu'elle dit de la Bible, allez chercher les films des enfants. Là, on met la reine. Regardez comment la reine fait. La reine est d'abord toujours bien habillée. Quand elle marche, quand elle s'assoit, Qu elle a besoin d'argent, elle commande. Elle fixe ses prix. Si vous m'écoutez, vous ne fixez pas encore vos prix. Pas dans la prostitution, hein. Si ce n'est pas encore toi qui fixes tes prix, tu ne te connais pas encore. Je me en rappelle quand, quand j'avais commencé à faire si je disais au départ, je disais, oh, si je refuse le client, si fait comment Il y a une période où j'ai coupé tout. Je faisais la coiffure, je vendais les croquettes, caramels, j'ai arrêté tout. Si j'étais coach, qu'est-ce que je ferais? J'ai commencé à lire les livres. J'ai commencé à lire les séminaires, tout ça. Quand on faisait les séminaire, je partais. Au lieu de partir sans le coiffure toute la journée, je partais au séminaire. J'arrivais là-bas, je me frottais et je m'habillais bien. Haut. Je pars à Primark. Primark fait les habits moins chers, mais c'est bon. Ça ne dure pas, mais c'est bon. Je pars là-bas, j'achète ce qu'elle peut là. Je m'habille bien. J'arrive là-bas, oui, je suis coach en développement personnel. oui. Une semaine, deux semaines, tu ne vois pas l'argent. Tu commences. Hein? Hey, la fin que Coach Jocelyne dit là, hé, hé, Jocelyne Manoyé. Hé. Faut que j'appelle un de mes ex. Alors, je sais que tu es des sexicones, mais. <rire> J'ai fait comment euh, On peut aller manger quand Ça tombe. Il te dit 18h30, l'heure où mon direct commence. Oui, oui, oui, il n'y a pas souci, oui, oui, oui. Ok, on va se voir. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu n'as pas persévéré. Quand j'ai trouvé ma mission, quand un gars me drague, peu importe ma famille, mes enfants, tout le monde connaît. Je leur dis, ma priorité, c'est ma mission de vie. Je suis reine des reines et rois. Ça veut dire que je dois être à mon poste. Imaginez, je fais cinq jours sans faire le direct. Je sais qu'il y a des gens de là, qui seront démoralisés. Vous avez responsable pour ça, mince. Parce que une reine n'a pas fait son devoir de reine. Ça veut dire que vous-même, vous avez un devoir quelque part à faire. Et quand tu repars vers le Decepticon-là, tout ce que tu as entendu, j'ai dit depuis un mois-là. Ton esprit est gros comme ça, ton esprit est costaud. Tu as encore un peu peur de te lancer finalement. Que... Est-ce qu'ils vont acheter? Si ils vendent les mèches, est-ce qu'ils vont acheter? Comme des, des, le monsieur le Pacifique. S'ils si font mon, mon tour de décoration, est-ce qu'ils vont acheter? Je commence à avoir peur. Merci Valérie. J'ai un beau regard. Non, le, les six doigts, c'est physique. Ce n'est pas pour tous les choisir. Vous m'avez tellement écouté que votre esprit est... Vous êtes dans une autre dimension. Si vous parlez trop longtemps avec un gars qui ne voit pas bien là, vous allez vous ennuyer. I'm bored, like... Un bored. Je, je, je m'ennuie. Hey, après, il va te donner l'argent du loyer, non. Super, ma chérie. Il reste ici-là. Il t'a promis de te donner les 200 000 à la fin de cette nuit-là. Te voilà. Tu restes. Hey. Il te parle des bêtes co. Bête <rire> oui, <rire> bien, tu me donnes mon argent. <rire> oui, oui, oui. <rire> oui, chérie. <'ai>... Oh, bébé. <rire> oui, bébé, je touche la... ta calvée. Oui. <rire> <rire> oh, chérie, tu sais. Oh, ma carte ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Oh. Qui a de l'argent là demain ou après demain et pour te donner après demain il t'invite encore il vient vider ton énergie il vient te vider parfois il te conditionne un peu genre oui tu sais une femme ne doit pas être trop autoritaire comme ça hein? quand je te vois parler sur facebook là hmm, non, non, non, non, non, non. Tu dois quand même un peu de temps. Parce que je pas trouvé le mari. Tu ne pas trouver le mari. Il est marqué lui-même. Et il te drague. Okay si je, je, ok, si je baisse la garde, tu me dragues, tu me mets où alors Non, je veux plus. quand même que je vais respecter madame quand même. Il faut que je respecte madame, non Tu connais, non Oui. Oui. Il t'invite à manger, pas avec un de ses amis. Parce qu'il veut que si quelqu'un passe, on vous voit. On dit, on dit ah, et. Euh, non, bébé, c'était mon ami qui la drague. Décepticon. Et généralement, ces gens-là vont vous appeler. Quand... Moi, j'ai deux périodes dans lesquelles ils m'appellent souvent. Quand tu as déjà rassemblé presque tout l'argent, tu vas lancer ton donc tu es sous le point de lancer ton activité. Il sait qui qu'il t'appelle, il va taper ton ventre un peu là. Poup, poup, poup. Oui, j'ai appris une boutique à où ça dit, je veux lancer un peu, hop, si elle a la boutique, elle va devenir indépendante. Elle ne va plus m'appeler pour me demander l'argent. De temps en temps, tous les 3, 6 mois quand elle était un peu bloquée sur son loyer, je l'ai lancé les 200 000. Ce qui fait que quand elle est bloquée là, hein, je l'appelle. Quand ma femme fait un peu un genre là, je l'appelle. Comme j'ai lu donne souvent l'argent, il va pas dire non. Un coup, un coup, un coup, un coup avec toi, ça peut donner 30 millions à un Decepticon. Tu, tu donnes ça comme ça, pour 200 000. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Vous allez fermer vos jambes maintenant. Tu vois le dos même s'il a le chocolat. Moi j'aime dire le mambo pour ne pas dire les tabliers de chocolat. Même si elle a le mambo sous son ventre, même si conduit la Mercedes là, dernier cri. Mets les lunettes de détection. Je vais, oh, je vois les produits qui vont figurer dans ma boutique. Détection de détecte Lunettes de détection. Yes. On a fait va faire le dictionnaire des choisis. On va faire les lunettes des choisis. Tu portes ça, ça ça scanne la personne. tu vois quelqu'un il a une voiture de 30 millions. c'est son devant derrière donc pour lui c'est l'apogée de sa vie. Toi tu n'as même pas la voiture, tu n'as même pas le terrain. Mais tu connais là où tu as de partir là tu sais que tu vas construire les hôpitaux même de 300 millions de francs CFA. Tu vas faire les dons aux offrantamment de 1 million d'euros. Entre lui et toi, il n'y a pas photo, tu le dépasses. Parce que tu as la vision. Pour lui, il a la voiture. Vous n'avez pas un peu la déception qu'on a, les hommes là. Son outil de pointage, c'est sa voiture. Vous n'avez pas encore ri. De temps en temps, il y a des commentaires. Donc Il prend sa voiture quand on voit un homme une grosse voiture, ton argent, tu peux pas me donner ton argent passe sur ta voiture. T'as le calcul, c'est simple. Parfois, il a pris la voiture à crédit, il a pris la, la maison en mortgage. Ses responsabilités mensuelles, c'est parfois 1000 euros qu'il doit rembourser. Tu vois, le jardin n'a plus te donner 2000 euros. Réfléchissez, mesdames. Certains d'entre vous, vous avez plus d'économie que les Decepticons-là. Mais comme ils ont le flash, flash, bling, bling, là, et que vous, vous êtes économe, un peu là, quand on te paye, tu coupes la moitié, tu gardes, tu gères bien ton argent, tu achètes tes produits, tu envoies on vend. tu acheté même trois terrains-là, que tu as bien titré, tu as gardé. Soit que ça en été de se multiplier. Quand tu dors, ça augmente. Tu rencontres le décepticon, le flash, flash, flash, bling, bling, là. Il met la voiture, il met le son, il te met le bluff, ça fait boum, boum, boum, boum, boum, boum. Tu dis que yay! Bébé, il dit, bebe, bebe, je veux t'épouser. Que la bebe, il te dit comme ça, ton cœur fait que hi Il y a des décepticons qui peuvent investir sur vous. Parce que quand il arrive, il a deux, trois radars là. Elle touche 3 000 euros le mois voir son loyer elle est dans un petit logement qu'on a donné 350 euros elle fait encore les affaires au pays elle a trois voitures qu'elle a gardées au pays la femme elle a les dos il vient veut se comparer à toi je ne, je ne fusille pas les hommes ce soir je fusille pas les hommes il vient veut se comparer à toi il sort sa voiture tu ne sais pas s'il si a loyé ou pas hum, je suis pas sûr su. Tenez, il y a encore vos commentaires. Vraiment, les femmes, vous avez beaucoup à parler aujourd'hui là. Aïe. Il sort la voiture comme ça là, il vient te chercher. il faut au restaurant. Il te sort 70 dix mille 000 sur la nourriture tu manges le, le, le cœur se dessine ton, dans ton dans tes yeux tu commences à chanter Fali. je suis tombée amoureuse d'un coup d'un coup d'un coup ma chérie il t'a scanné un mois plus tard la bebe la bebe j'ai un j'ai un petit souci, tu vois, je veux investir. Mais tu sais que, voilà, tu es ma femme déjà, hein? tu es ma femme. Il a dépassé même 150 euros, là, il a acheté une bague, il t'a donné. C'est l'investissement. Euh, la bébé. Bonsoir, Franck. Vous n'avez pas encore j'ai besoin de 5 millions là. Et la nuit là, hein, il te fait ça le Jacques. Il finit, tu dors seulement. Mon fmidé. Que boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. tu vas un peu dormir, tu te lèves encore. Oh, je t'aime. Le matin, je te lève comme ça là, tu as saoulé. Ok, on donne à qui au pays pour toi. Puis envoie ma soeur. On donne les 5 millions là. Il peut même peut-être donner à sa femme, sa femme marcher le terrain avec. Tu n'as pas suivi les signes. Vous riez comme ça. Hein. Peut-être vous riez seulement de vous même. Parce qu'il qu y a beaucoup de femmes ici. Si on vous a fait ça dû. On vous a fait ça dû. Ah, on t'a fait... Même pleurer, tu ne peux même pas raconter l'histoire à quelqu'un. Hein? Tu fais ce moment. Même raconter à quelqu'un, tu n'arrives pas. Quand on te demande que le de gars est euh, où euh, Il a voyagé, il est parti, il a eu la green card, il est parti. Il est parti aux États-Unis. <rire> Oh! Ayez confiance en ce que vous portez. J'aime les messages de Orange Money jusqu'à. Si quelqu'un vient de m'envoyer l'offrande ou n'importe quoi, que Dieu te bénisse vraiment. J'aime les messages d'Orange Moni. C'est même encore plus doux que les messages du gars que je t'aime. Je mange ça. Hein? Hum? Est je fais mon direct là j'arrive dans mon côté ça me plaît excusez-moi excusez-moi continuons vous devez vous connaître quand je vous parle ça vous captive parce qu'il y a quelque chose en vous vous savez que vous savez et parfois certains d'entre vous peut-être c'est le père de ton enfant peut-être c'est je sais pas tu peux avoir un homme dans ta vie qui t'aime, donc, sur 12 ans même, il fait va et vient, il vient, il apparaît un peu un an, il te met à terre, il disparaît. Tu te prends un peu un an, tu te remets, tu commences, tu, rem... tu commences, après ça fait un peu, tu commences, oui, tu commences tes activités encore, tu commences encore à voyager. Après, il revient encore, la bébé. Je t'avais laissé vraiment la bebe. Il connaît comment te prendre. Tu tombes encore comme ça, tu soulèves les pieds, les pieds. Il bousille encore tout ton argent. Mais vous ne voulez pas vous faire confiance. Je veux que. Même si tu vois un qui te plaît, tu passes, tu dis que je jeûne. Non, il a tout, hein. Tu dis en fasting. Tu mets ta tête comme ça, tu pars. Il te donne sa carte de, sa carte de visite. Il te, te, il te montre là où il bosse, tout ça, là. Tu dis en fasting. Pendant le jeûne qu'on a en train faire ici, il y a certaines attaches d'âme que vous avez avec certains d'entre eux. C'est tellement fort. Parfois ça commence quand tu as 16-17 ans. Le cas vient dans ta vie, il ne vient pas. Il ne vient pas. Il ne vient pas. 25 ans. 30 ans. Il y a certaines attaches d'âme que ça ne se brise que quand tu jeûnes là. Seigneur, délivre-moi. Quel que soit le démon qui est en moi qui fait que j'aime trop la fête là. Délivre-moi, Seigneur. Mettez beaucoup d'offrandes sur votre fille. C'est un démon qui vous dérangeait. Votre mère n'avait pas dit là avec ça. Sa mère n'avait pas dit là avec. Donc quand tu te souviens de la vie de ta mère, c'est que oui, ma mère sortait souvent trop dans la nuit. Oui. Souvent, ouais, elle pas voyagé, mais elle partait comme ça pour quatre jours. Après, il revenait. Il y avait souvent un tonton là. Maman m'a oui, ma mère sortait souvent avec les hommes mariés. Oui. Tu as des hommes mariés qui te draguent aujourd'hui. Tous les hommes qui te draguent sont mariés. Hein, Peut-être que c'est ma portion en hein, Christ. Peut-être que c'est ma portion. Portion de quoi? De gâteau je veux que vous donc je veux vous secouer avec mes paroles je veux vous secouer vous allez arranger votre vie vous allez prier jeûner mettre la main sur vous-même comme ça là vous allez vous, vous guérir vous-même et qu'à partir de moi là sur mes enfants mes enfants ne, les démons qui m'ont dérangé ne vont plus déranger mes enfants et quand je parle comme ça c'est vrai qu'on riait hein. Mais certains d'entre nous, c'est la fête. Tu es faible, carrément. ton tu es faible. Il suffit qu'il te fasse un peu les messages pendant une semaine, là, non. Tout est un bébé Quand tu fais cela dans mon direct, là, ça va finir. Tu sais, je t'ai toujours aimé. Oui. Tu es le parfum de mon tapioca. Tu es la sucre de ma sauce, je ne sais pas. En tout cas, je vous vois, vous vous reconnaissez. Et Barista, vous avez des septu comme si ce chemin Ouais. Oui, oui, il a dit sort, comme c'est la route de la cour du roi Péto, oui, oui. C'est parce que vous doutez de vous. Je vous en prie, écoutez-moi aujourd'hui comme ça, là. Hein. Il, y en a, il y a des femmes ici que vous n'avez jamais été indépendantes financièrement. Je ne suis pas en train de me moquer ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Et parfois, tu ne te rends même pas compte que tu n'as jamais été. Donc, tu passes trois ans de ta vie, tu n'as jamais... Tu as pas demandé l'argent, non. Il peut venir te donner s'il si veut, mais... Tu mm vas, -mm. que ouais, ouais, je veux. Et tu vois, le genre, quand tu te demandes, là, tu sens que tu es en train de te mettre en position de faiblesse. Il commence à t'appeler n'importe comment tu sais que yeah, yeah, si j'avais encore mes moyens, si j'avais la politique de mes moyens c'est que je portais pas c'est comme ça là ma chérie tu peux tu peux c'est aussi parce que beaucoup d'entre vous vous voulez le raccourci tata je va vous dire je vais vous dire vous aimez trop le raccourci Quelqu'un te voit et te dit qu'il va changer ta vie en un mois. Toi aussi. Sa propre vie n'a pas changé. Arrêtez, non. Vous voyez comment il parle, ça me plaît. Tu sais, Evarista, pour sortir de ce genre de truc, est... concentre-toi sur ton travail, ta mission. Combien de fois dans votre vie, les périodes, où vous avez dit que je vais plus appeler le gars J'ai dit... Euh, maman, tu vas lire. Bloque-le. Tu vas chercher son numéro pour l'appeler. Plus tu fuis, Ok, j'ai passé une journée sans le chercher. J'ai passé deux jours sans le chercher. Toute ton énergie est encore partie sur la personne. Prends ton jeune jeûne. Mets la vérité dans ton cœur. Ce matin, lors de la prière de 6h, j'ai dit aux gens du groupe, là, groupe WhatsApp enlevez tous vos motifs qui sont tordus là. Nettoyez votre cœur, mettez la vérité dedans. Répentez-vous. Oui, Seigneur. Je voulais aussi que dans ma famille, on voit que j'ai la grosse voiture. Oui. Je voulais qu'on voit que j'ai la grosse voiture avant le temps. Oui. Je voulais crâner qu'on dise que je suis mariée. Oui, c'était ça dans mon cœur, Seigneur. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Je voulais aussi qu'on voit que j'ai la boutique, non? Oui, c'est pour ça. Je voulais qu'on voit que je fond douce. Nettoyez les motifs de votre cœur. C'est qui qui vient dire ça beaucoup. C'est là qu'on qu se gâte. C'est ici qu'on se gâte. Ah, Popteur. Quand vous faites votre jour, de vous devez mettre la vérité dedans. Donc, même pour te délivrer, là, Dieu a besoin de la vérité pour te délivrer. Il va te délivrer dans la vérité. Il y a même des gens qui Parfois, tu ne couches même pas avec lui. Juste pour le fait que tu parles avec lui, ça gagne ton oui. Et une de mes filles là, elle me, elle me racontait cette histoire donc, elle avait toujours de la peine à se décider à faire certaines choses. Tu dis, fait son copain, c'est toujours bien sûr. Elle, elle avait, elle avait, c'est un là qu'elle aimait attendre leur fable. Oh, j'aime ton nez, oh, j'aime ton sourire. Mmh. Viens, on va boire la glace, je vais t'envoyer le crédit. Tenez, j'écris un de mes fils là. compte que quand je check chacun de ces gens là la raison pour laquelle ils sont ralentis et parfois ils se soumettent à ces esprits là c'est parce qu'ils ils, ils, ils, ils encore le mensonge donc cette jeune fille ici elle flirtait un peu avec un homme marié elle prière mais elle flirtait avec l'homme marié là et euh, genre ils n'ont pas couché dans un un jour reste la maîtresse de l'homme marié l'appelle alors « Oui, euh, qu'est-ce que tu fais avec euh, Jacques ?»« Oui, c'est mon gars. » La fille dit « Mais il est marié, non ?» Elle dit « Oui, c'est mon gars. » Le gars était un de cette icônes Quand elle a coupé avec le gars-là, marié, moins de trois jours plus tard, elle a découvert sa mission de vie. Et elle a commencé à faire, les gens ont commencé à venir, ma chérie. Tu vends ça. Il y a certaines personnes dans votre vie. Que parce que seulement parce que vous parlez avec cette personne là Le soir, tu n'as rien à faire. hé, hey, Oui. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Oh bébé. 3 heures. Envoie-moi un peu la photo, non. Tu fais. Tu filmes quoi et on ne fait rien, non? On ne fait rien. Le décès, tu connais dans ta vie qu'à travers une petite porte que toi-même tu as ouverte. Ça commence à devenir ah, un peu dur à, à te comprendre, non? N'est-ce pas? Ce soir, je voudrais que vous puissiez quitter de ces voies. On va faire une prière de confession tout à l'heure. Et on va fermer des portes. Parce que vos dons ne peuvent pas s'ouvrir. Tant que vous cherchez tout seulement le mari. Je veux aussi qu'on dise que je suis marié. Tu auras le mariage, mais tu n'auras pas ton énergie, tu n'auras pas ta richesse. Tu n'accompliras pas ta mission de vie. Mais tu es marié. Tu es marié. Je vais déjà vous conduire maintenant. Allons-y ensemble. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Je demande pardon pour avoir cherché à satisfaire mes propres désirs pervers. Je demande que tu examines mon cœur, Seigneur, ce soir. Et que tu enlèves ce qui n'est pas bon. Enlève ce qui n'est pas de toi. Toute porte que j'ai ouverte, déclare après moi, Toute porte que j'ai ouverte, Seigneur Jésus, Qui me conduit à toujours laisser accès à l'ennemi, Je te demande de fermer ce soir. Donne-moi l'amour pour la vérité, Parce que tu es l'esprit de vérité. Répétez-le. Je confesse mes péchés maintenant, Seigneur Jésus. Et je demande pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et à cause de ce sacrifice, je suis maintenant pardonné. Amen. Vous allez sentir quelque chose de différent vous? Quand tu commences ta mission de vie, tu n'as pas le temps pour les trucs extravagants. Tu as ton argent, tu sais acheter le matériel. Tu as l'argent, tu veux investir là-bas. Tu as l'argent, tu veux... Tu n'as pas le temps qu'il me faut l'iPhone 12, il me faut l'iPhone 15. Il me faut... Euh, je dois sortir ce soir, il faut que j'achète l'habit. L'argent de l'habit, là, tu peux acheter une caméra. Tu peux acheter l'ordinateur. Souvent, il y a mes enfants, quand il y a mes enfants spirituels qui viennent, ils leur disent que vraiment... Vous me voyez là je peux m'offrir tout ce qu'elle veut. Je peux décider qu'elle n'est pas en vacances. Je ne sais pas dans quelle île là. Je ne sais pas. Mais si vous regardez les choses que j'achète, soit j'achète quelque chose pour revendre, que ça multiplie mon argent. Soit j'achète un appareil qui va m'aider à mieux parler, mieux faire mes programmes. Mieux, mieux, mieux. Pourquoi un enfant me voit et dit que je suis en d'acheter la Bible parce qu'elle sort le soir 20 gars Si vous n'êtes pas strict avec votre propre destinée, votre destinée ne va pas s'accomplir. Arrêtez de vous amuser. Arrêtez de blaguer. Ça c'est le moment où je ris, pourquoi vous n'avez pas un peu peur. Vous comprenez non Je me rappelle de deux Decepticons. Un d'entre eux, s'est marié. Quand je les quittais, j'avais un œil fâché, sérieux comme ça. Parce qu'il se payait que tu te fâches trop, tu es trop sérieuse. J'ai dit, écoutez, je sais dans mon cœur, je ne sais pas comment, je sais qu'il y a des milliers de personnes, peut-être même des millions de personnes, là-dehors, qui attendent ce que j'ai en moi. J'ai les rêves que j'ai fait, Dieu m'a monté. Je ne sais pas encore, mais je sais qu'il y a des gens là-dehors. Je ne peux pas m'amuser. Je n'ai pas droit à l'erreur. Et Viens, on fait la mot, on fait la Après quoi? Après, je me donne le, le porc, je mange. Après quoi? Quand je l'ai quitté, j'ai dit, je sais que toi, pour toi, c'était tu, tu voulais construire tes immeubles. Tu voulais une belle vie, oui, on va au Bahamas, on va, c'est ça. Mais moi, mon appel est plus profond que ça. Et bien sûr, quand il me séparait, je savais que ça, tout l'apport financier. Parce que je sais pas pourquoi, mais moi, quand je suis avec un homme, il aime tout, tout. C'est rare que je sois avec un homme, il ne me donne pas l'argent. C'est tout le genre que, la dernière personne, il m'a même dit, ok, laisse tout. Il m'a envoyé l'argent de tout, tout, tout, tout. Même l'argent, il me dit que fais la liste de tout ce que tu dépenses par moi. Mets ton loyer, mets le loyer de ton, de ton magasin. Mets tout, tout, tout, tout, tout, tout. tout. Je paye. il dit que tu sais quoi, regarde. This one. Je sais que quand j'ai une ici, là, je suis dans la baignoire, je prends mon bain, j'écoute moi du jazz. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin. c'est qu'il y a un moi. Parce que ce genre de personne a l'argent, c'est Mais n'a pas un sens de responsabilité, de mission. Sa mission, c'est de construire sa maison. Ouais, je construis ma cinquième maison, je construis mon quatrième immeuble. J'entends ça tous les jours. Généralement, les gars qui me draguent, c'est le dialogue qu'ils ont. Ouais, je conçois ma... Ils appellent ça Esthète, ma quatrième villa.